So je je parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis on est sur k le meilleur serveur PVP Faction de la planète entière les amis et oui pourquoi je l'appelle entière parce que les amis nous sommes numéro 1 sur RPG Paradise et oui pour la première fois de l'histoire de K-Faction les amis nous sommes premier RPG de Paradise depuis 2015 ça veut dire que j'avais jamais eu un de mes serveurs qui était premier d'RPG Paradise Normalement, c'est c'était tout le temps ce qui est le PVP, les gros serveurs et pour, la, pour une fois nous sommes un gros serveur les amis et je suis vraiment content, je vais vous remercier chacun d'entre vous qui a pris le temps de voter ce mois-ci durant le mois de février pour le serveur. Ça fait juste 10 jours, 10 jours que le serveur est ouvert et on a déjà près de 15 000 votes. C'est juste insane les amis. Donc merci à tous. Je voulais aussi vous dire que on a fait quelques petites modifications, petits updates. Donc pour ceux qui jouaient pas sur le serveur ou qui regardent juste les vidéos là. On a refait notre système, notre plugin de faction. Donc il euh, n'y a plus de problème maintenant, il ah, y a déjà quelqu'un qui utilise ça mais maintenant par exemple si vous faites FF Info, euh, on va faire express, parce que je sais que c'est un de mes youtubeurs préférés donc on peut voir, on a un nouveau plugin de faction, tout est marche, il n'y a plus de problème, plus de, de soucis, plus de lag, il y a beaucoup moins de lag aussi, il y a encore des petits frises, des trucs comme ça, mais ça on est en train de régler. On aurait descendu les, les slots à 400, on va les augmenter à 450, on a fait quelques petits changements, tout le change log est disponible sur le Discord du euh, serveur, donc si vous avez envie de rejoindre le Discord du, du faction, Pardon, du serveur. Nous sommes bientôt 3000 membres, donc ça me ferait super plaisir. Et puis voilà. Donc, aujourd'hui, vidéo présentation des bases de k Donc, deux euh, deux belles bases. Donc, on a une base... Euh, attends, j'en ai trois, mais il y en a une qui est une base euh, d'un YouTuber. La deuxième, on l'a déjà vue, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait une nouvelle femme assez énorme. Je voulais vous, je voulais vous la présenter. Et la troisième, c'est euh, une base que j'ai trouvée aléatoirement. Et vous avez déjà sûrement vu des vidéos dedans. Donc, sur ce, on commence dès maintenant avec la première base, la Paradise. Je vous ai dit, les amis, on allait commencer avec la Paradise. On les a déjà visités, mais ils ont beaucoup amélioré leur base. Et en fait quelque chose qui est quand même assez intéressant. Regardez, ça fait des machines qui vont jusqu'en haut. Ça se peut qu'on passe beaucoup de temps ici parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Mais regardez... Des machines jusqu'en haut qui produisent quand même énormément de citrouilles. Euh, je sais pas comment, s'ils joue le classement et s'ils joue la monnaie. Parce que malheureusement, je crois pas qu'ils sont dans le bal top. Euh, non, je vois pas de membres de la Paradise. FF Paradise. Je vois pas de membres de la Paradise. Non, j'en ai pas vu dans le top euh, des trucs. Donc c'est chelou. Mais euh, on peut voir des systèmes de citrouilles quand même assez énormes. Il euh, y a un petit truc qui va arriver cette semaine, les amis. Donc ça se peut qu'ils détruisent tout ça. Mais il y a une nouvelle mise à jour qui arrive cette semaine. Il euh, y aura une. Un ajout pour les citrouilles, donc pour les récolter et tout. Donc ça, ça va être plutôt intéressant. J'ai hâte de vous en parler. Donc les deux côtés comme ça. Ensuite, au milieu, ici, on fait de la belle décoration. Pour un champ de... quoi? Un spawner à vache et... Des champs de canetiques. Waouh, C'est quand même cool qu'il ait mis le temps, de, le, le temps de faire des vitres bleues. Sinon, ici, il n'y a rien de particulier. Je crois pas. Je crois qu'à l'intérieur, ici, il y a des spawners. Donc on a... 2, 4, 6, 7 spawners à... Les spawners creepers ils vont ici et ils sont récoltables ici, ici dans le coin. Okay. Euh, sinon, il y avait aussi, j'ai vu, il un spawner en ici, donc euh, stylé. Le spawner est appartient à un trésor. Ensuite, on a quoi On a des escaliers ici qui montent en haut. Wow, mais Freeze oh, Leur farm fait lag Zéro FP. Ok, il faut vraiment pas s'approcher de là quand les trucs ils démarrent. Donc voilà, en haut ici, il y a quoi On avait déjà, par... on avait déjà regardé ça. En haut, il y a d'autres trucs ici, il y a plein de coffres. J'ai l'impression que c'est une genre de salle de coffres sécurisée. Ouais, ça a l'air d'être une genre de coffre sécurisée mais mettre du stuff dedans ici. C'est semi-sécurisé parce qu'en soit, en soit, ouais, soi, la... le... le truc tombe en bas et tu perds les loots en soi. Donc ça, c'est un peu casse-couille. Mais sinon, ici, il y a quoi D'autres coffres sécurisés. Ça, c'est des coffres personnalisés pour les membres de le. Non, même pas, c'est les loot de mob. Je pensais que, que quelqu'un s'appelait Roten, tu sais. Ici, spawner à squelette, on a combien de spawners On en a 2, 4, 6, 8, 10. Peu près une dizaine avec un spawner à truc. Ici, ça continue à monter. C'est vraiment énorme leur chunk de merde en vrai, quand ils pensent. C'est vraiment énorme et c'est pas tout parce que regardez, euh, je crois qu'en bas ici, il y a une couche anti-protection. Ou oh, attends, c'est où Je sais plus, je suis où en fait. Mais attendez, il faut que je retrouve où est-ce que j'étais tout à l'heure. Donc, euh, ouais, c'est ça, regardez. Sur tous les côtés comme ça, c'est euh, au chunk au milieu. Regardez, ils ont fait des champs de carottes. On va descendre juste ici. Énorme, les amis. Regardez, s'ils mettent des harvesteurs dans le milieu de tout ça, surtout que maintenant la limite d'harvesteurs est de 5 par chunk. Oh my god, la monnaie qu'ils vont se faire, les amis, sachant que pour 64 carottes au shop, c'est quand même 100$, Oh là là là là. Ils vont se mettre bien ces bâtards, c'est un truc de fou. Euh, ils ont juste à mettre des harvesteurs dans le milieu et euh, attendre parce que voilà. quoi. <rire> et ça va être vraiment insane. Donc félicitations à la Paradise! Je crache dans votre base de merde. il Faut vraiment que vous réglez votre souci. Euh... Faut vraiment que vous réglez le, le truc des lags, les gars. C'est injouable dans hein, votre claim, hein. vraiment, là. Injouable. On passe à la deuxième base, qui est la base de... Onyx Freeze. La base de Onyx Freeze, maintenant, c'est une base qui fait déjà beaucoup moins lag, comme vous pouvez voir. Ah non, ok, j'ai parlé trop vite. Euh, ok. Il y a 5 pélo juste en dessous, là. On va aller voir qu'est-ce qu'ils foutent. Ils font un endroit secret pour leur buisson à volcanite. C'est très secret, les gars. Waouh. Wow. Et je vous ai démasqué. Bien joué les gars. Donc, euh, c'est marqué ici, c'est quoi C'est créateur de la déco x personnes Personne qui ont aidé Nosieux et Killer Louis. Oh Nosieux, je joue avec lui sur Skill PP. Donc, euh, super moche ta déco, mec. <rire> bien joué. Vraiment de la grosse merde de sa mère. Ensuite, on a quoi sur si mon en haut On a... Oh, un champ de canne à sucre. Attendez, je vais juste aller voir. Ouais, c'est bien de la canne à sucre partout. Ouais. Ensuite, ici, c'est quoi C'est un genre d'arbre géant, non Il y avait une barre, j'avais vu, c'était un arbre géant. Je me souviens plus c'est laquelle. Non, euh, ici, c'est un étage à spawner. Donc, on a le spawner Anderman. D'autres spawners là, j'imagine. On va aller voir. Donc ouais, spawner à pig zombie, 3. On a d'autres pig zombies de ce côté-là. Donc on peut voir ici, c'est leur installation à pig zombie dans l'étage du bas. Des golems ici. Donc si on retourne en bas ici, par exemple. On peut voir leur golem, c'est dans le coin ici, j'imagine. Oh, ouais, exact. Ils ont ouvert ça, récupère les fleurs et tout. Ah, c'est stylé vraiment, votre base. Ici, c'est spawner à araignée et tout. Stylé aussi. Ils ont bien fait avec, genre, ça rentre bien dans le thème. J'aime bien, franchement, bien joué les gars. Ensuite, on monte à l'étage d'en haut, c'est des carottes. Donc, j'imagine qu'ils ne vont pas être capables de mettre leur harvesteur au milieu ici. Donc, tu peux avoir un harvester, un harvester, un harvester. Si vous arrivez à mettre tout ça à oh là là, ça va être rentable pour, pour vous, les gars. Cannabis, cannabis, cannabis, cannabis, cannabis, euh, étage pas fini, étage pas fini. Et là, vous êtes à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme type de protection? On va aller voir c'est quoi les protections ici. Donc, eux, c'est la factory. Ils ont fait des protections, ah, oh, des couches anti euh, usebugtp TP. Stylé, stylé. Et je sais pas s'il y a des câblocks ou quoi. Je ne veux pas vous montrer trop leur protection. Mais pour l'instant, ils ont l'air d'avoir utilisé que de la seconde brick. Peut-être qu'ils ont utilisé des câbloques ou des trucs comme ça en dessous. Mais aucune information encore là-dessus. Et on est... Oh, on peut voir, il y a une base qui a essayé de la raid. Eux, ils ont juste mal réussi. Mais ici, ouais, c'est même pas clean. Vous pouvez faire un canon à sabre Easy sabre ici sur le dessus. Passez par le dessus. Mais ensuite, vous avez encore un truc en dessous. Sinon, super de belles forme mon X-Freeze, Plutôt intéressant. Ici, on a quoi Ouais c'est juste un endroit dans le fond pour empêcher l'use bug TP euh, et, euh, le crash co je veux dire Par exemple on peut encore crash co grâce à des blocs comme ça Je vais te les enlever Il y a des petits blocs comme ça qui servent encore que on peut crash co Mais la plupart des blocs ici je pense pas que c'est possible Ouais, bien joué, euh, les gars, c'est une super de belle base, elle est bien protégée en plus, comparativement à l'autre base qu'on a vue juste avant, de la Paradise. Maintenant, passons à la troisième base, et je me souviens plus, c'est laquelle. A <rire> tout de suite. La troisième base, c'est la base de la Ultra Dox, donc c'est une base que vous m'avez fait des vidéos dedans. Je voulais vous la présenter depuis longtemps, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me retrouvais là pour vous montrer des exemples et tout. Donc c'est parti, je sais pas si on l'a déjà présenté, je pense pas. Dans tous les cas, regardez-moi ça, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spawners à Iron... Euh, Iron Girl, à Enderman. C'est vraiment juste une full farm. On peut voir ici, je pense qu'ils sont fait piller. Parce que ça, ça a l'air d'être des explosions. Euh, donc ça, ça a dû être explosé. Malheureusement, la personne qui a fait de péter ce coffre-là, elle n'a pas eu l'épée en épidote. La seule truc qui est bien dans le coffre. Donc, euh, j'ai pas compris. Ici, il y a des spawners. Euh, ici, on a un autre spawner à vache. Donc ça, ça a l'air d'avoir été toute la terre. Qui a été pété, comme on peut voir. Je sais pas. On a deux... Euh, on a... Quatre spawners à squelette, 2 spawners à zombies, un spawner à rainier. Donc pas si mal. On a un énorme champ de cannabis, comme vous pouvez voir. Énorme champ de cannabis. Donc ça, c'est stylé, c'est bien fait. Melon en haut, melon, melon. OK, puis ensuite, on va aller voir au-dessus. Mais on va continuer à regarder en bas quand même un peu. Euh, juste ici, on a un genre de effomb, je pense. Ça devait être un effomb protégé. Ouais. J'ai l'impression que c'est un F-home, ça, ici. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur monte l'échelle ici? On a des champs de cannabis. Suc, canne à sucre, citrouille, pastèque et melon. Melon et pastèque, c'est la même chose. Intéressant, intéressant. Parce que, comme vous voyez, ici, c'est pas de claim. Donc, je sais pas si les personnes pouvaient descendre droit devant, si ça l'amenait direct dans la base. Comme on peut voir ici, regardez, ouais, ça l'amenait directement dans la base. Euh, parce que ici, c'est libre, donc c'est quand même... Euh, genre ici, je suis en territoire libre, je suis pas en faction. Donc, je pourrais, je pouvais rentrer comme ça dans la base. Ah, oh, c'est comme ça qu'ils sont fait niquer, je crois, à cause que leur claim était mal fait. Ah merde, c'est dommage parce qu'il y a quand même encore une grosse farm. Je sais pas si a perdu beaucoup de stuff, mais on peut voir que c'était une war zone ici. Il y a plein de trucs pété là-dedans. Là, là, ah, c'était un peu le bordel, mais sinon, c'était une belle base. Dommage qu'elle s'est fait piller. Ah, je suis vraiment dommage parce que je me souviens qu'elle était beaucoup plus belle que ça. Mais comme je dis, elle s'est fait piller, j'ai l'impression. Mais bon, ah, ça me fait vraiment chier. J'avais vraiment le goût de vous présenter cette base là. Ah, c'est dommage. C'est pas grave, les amis. Ben, euh, on se retrouvera dans un prochain segment au Spawn pour vous parler de quelques petits trucs, les amis. A tout de suite! Donc, voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, mais juste avant qu'on se laisse, les amis, je voulais vous dire que dans les commentaires, j'ai fait gagner 1000 points boutique à une personne, donc mets un commentaire avec ton pseudo, le nom de ton, ta base, et je vais aller regarder vos bases, les amis, et je vais choisir les trois plus belles. En plus de ça, je vais choisir une des personnes que je vais choisir, je vais lui donner 1000 points boutique. donc c'est plutôt intéressant. Si vous voulez aussi gagner des points boutiques, vous pouvez aller sur mon compte Twitter à moi, il y a un tweet dans la description c'est 3000 pb à gagner, donc 30 euros c'est juste un tweet avec le lien de cette vidéo aussi pour que vous puissiez la partager que vous aimez et tout vous la mettez euh, vous, vous créez un compte twitter vous followez Kfaction moi même si c'est pas déjà fait ça prend quelques minutes à créer un compte twitter et on fait plein de concours là bas si vous n'avez pas encore rejoint le discord de Kfaction vous pouvez rejoindre le discord dès maintenant pour être tenu au courant de toutes les informations toutes les nouveautés toutes les patchs tous les trucs intéressants et en plus que si vous êtes sponsor à ma chaîne youtube vous pouvez désormais avoir des avantages en jeu comme le, le bon le bon euh, truc, sponsor donc un tag sponsor qui apparaît juste devant votre pseudo, donc voilà, salut, comme ça, tout le monde va spam, sinon vous avez aussi les nouveaux tags disponibles en jeu, il y a le tag, euh, Kebab, Noob, un gilet jaune, tag Fortnite, et il y a plein d'autres tags qui vont arriver dans le futur, donc on va mettre le gilet jaune, je suis un gilet jaune, Voilà. <rire> vous pouvez les acheter en le shop les amis C'est disponible à partir de maintenant Et puis voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire Je vous aime énormément c'était Icons Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée Ciao ciao